qui s'interroge comme des personnages shakespeariens, la jeunesse revisitée d'un vieux super-héros, la fabrication des lignes de train transcontinentales aux États-Unis, New York envahie par les goules et le célibat, fumée. Procéder au rituel masturbatoire associé ou non à la pornographie, accessible gratuitement et sans instruction sur le net. Bizarrement, à force, ça excite moins, ça fait réfléchir plus. Fumer. Wikipédia, erré dans l'hypertexte de l'hyperencyclopédie, curiosité soudaine et maladive pour l'obsolescence planifiée, le centre de stockage de Brigue, Elisabeth de Bavière, Siam de Youvong, la plongée, Laurent de Médicis, la ligne 6 du tramway d'Anvers, la guerre, des castes, le couple en physique, la cuisine islandaise, Raymond Scott, la notation mesurée. Fumé Fumer Transculture, culture, science Insatiable ivresse d'informations sur la matière noire, l'intelligence artificielle, la bioimpression, le l'eugénisme, le darwinisme, le néodarwinisme, le manuscrit de Voynich les... accompagne la pulsion de ménage, de vaisselle, de réorganisation, des câbles dans les boîtes, de traitement du nombre d'infini d'objets qui semblent doués d'autonomie, de coordination pour envahir les surfaces improbables, gâchant ainsi l'espace et la sérénité. Fumée Pensez au lendemain, la liste des choses à faire en sachant que j'en ferai qu'une infime un partie, voire aucune, comme une histoire qui fait peur chaque nuit. Fumer, ne pas penser au lendemain, oublier les contingences, trouver un sujet d'attention immédiat. Fumer, boire du café, fumer, boire du café, fumer, tuer le lendemain, fumer, regretter le lendemain comme des amis proches qu'on a perdus, fumer. Passer du moment flou au moment blanc, fumé